En 2291, afin de juguler la violence au sein de la communauté des mineurs de l'espace intersidéral, le gouvernement de la Nouvelle Terre, NEG, décida de légaliser les combats où tous les coups sont permis. La Liandry Mining Corporation créa en collaboration avec le NEG une série de ligues et de spectacles publics sanglants. La popularité des combats grandit parallèlement à leur brutalité. Liandry ne tarda pas à remarquer que ces compétitions publiques étaient devenues leur activité la plus lucrative. Une ligue professionnelle fut créée et une sélection composée des guerriers les plus les plus habiles et les plus violents de l'espace fut invité à participer au Grand Tournoi. Pour gagner, il faut tuer l'ennemi, l'entendre implorer sa mise à mort, c'est ça la victoire Nous sommes maintenant en 2341, 50 ans ont passé depuis la création des matchs à mort. Les profits générés par le Tournoi se comptent désormais en centaines de milliards. Vous avez été sélectionné par le comité d'organisation de la lianderie pour combattre dans la ligue professionnelle. Votre force et votre brutalité sont légendaires. Le temps est venu de prouver que vous êtes le meilleur, d'écraser vos ennemis, de remporter le tournoi. Oui, donc voilà, bienvenue dans cet épisode numéro 3 de Stage 1. Et donc, euh, nous allons jouer aujourd'hui à Unreal Tournament. Un Unreal Tournament, c'est un jeu de tir euh, qui est assez ancien, qui datait de l'époque de Quake. Et euh, donc, ça, c'est la première version. Il y en a eu, il y a eu de le 2003 et le 2004 et pas d'autres, à ce que je sache, donc voilà on commence tout de suite donc ça va très vite donc c'est un jeu de tir euh, on va dire euh, basique dans lequel on a, tout, on a un nombre d'armes à récupérer, des munitions un peu partout, de la vie, voilà un ennemi euh, un ennemi robot évidemment on est pas en multijoueur. et euh, voilà premier, premier sang, il un peu tout, de, voilà l'arme, euh, je, je vais essayer d'un peu tout tester pour vous montrer alors, continuons, cherchons cet ennemi. Donc ça, je vais te dire, comme je vous dis, c'est assez rapide. On va vous ennuyez, euh, voilà, une petite partie comme ça. Ça va être vite. Euh, c'est fun. Et puis même, même entre potes, on, on peut jouer en local. On peut... C'est un petit jeu de tout ce qui est plus sympa. Voilà, le canon destiné. Allez, allez. Et encore, lance-roquette. Ah, tu vas prendre cher. Quoi. Bah, je, sais, je sais pas où t'es, mais tu vas prendre cher. Attention, je charge, je charge. Attention. Allez. Hop là. Ah, ça, c'était... Euh... Quand on reste appuyé sur la souris, ça chasse plusieurs, plusieurs munitions, c'est plutôt sympa. Vous pouvez lancer des grenades avec le bouton droit, on... J'essaierai tout à l'heure, il le temps. Voilà, donc on, on, va, on va sortir de ce parti, puis je vais, je vais vous sortir une autre, allez parce que faut que je vous montre de les maps, attention. Donc nous revoilà, nous revoilà, cette fois-ci nous sommes en multijoueur, donc, euh, donc on, va, on va essayer de faire encore mieux que tout à l'heure sur la première partie. Normalement on devrait arriver à faire du double kill. Voilà, et d'un. Alors, on okay. va son arme. Allez, tu fais pas. Toi, toi, toi, toi, toi. Ah, t'as pas intérêt à me tuer toi, vas-y, vas-y, crève. Voilà. On ferme là. On récupère. Allez, allez, allez. Allez voilà, voilà, voilà, double kill Allez, double tuerie Alors, Ils appelaient ça double tuerie Peut-être c'est la traduction qui est un peu foireuse... Je sais pas <rire> Voilà, double tuerie On récupère un peu des petites potions qui donnent 5... sorte de pas mourir trop vite oh. Même si on risque pas grand-chose parce que ça va aller très vite, cette partie va très vite se terminer 5 qui sont plusieurs, voilà, 8 frags déjà Allez, 9... 1. Et ils sont que deux Ils sont que deux, c'est pour ça que j'arrive pas à faire de... Voilà donc il kill, ça c'est fait. Alors, l'autre entraînement... Ah bah là c'est du 1 contre 1, donc c'est sur une petite dame là qui s'appelle Lucienne. Allez, allez, on va essayer de l'avoir. Vous voyez c'est euh, vraiment, euh, vraiment du réflexe, du réflexe. Euh, y a, pas, y a pas besoin de réfléchir, euh, bon, on se prend pas la tête avec ce jeu. À voilà. euh, par quand ça bug, bon, en même temps à l'époque, euh, voilà, là ça bug un peu Je faisais pas des trucs sans bug, hein. ça arrive que ça puisse buguer de temps en temps Enfin bon, ça dépend Ça dépend des endroits où vous êtes Allez Tu sais qu'elle est ma copine Ok voilà, encore un bug, vas-y Ah faut que je tire quoi, pour me débuguer Allez vas-y, ah Non Ça c'est parce que je tire pas assez vite, je laisse trop, je laisse trop de sert à rien alors voilà, plus elle est morte, elle est tombée. Allez, on continue. Allez, allez. Donc, euh, donc, donc, donc, donc euh, continuons, continuons. Donc, ce jeu... bah bon, attends, je vais vous parler un peu, hein. Tant que euh, qu'on joue, voilà. Allez, hop, allez, Et allez les petits potiers. <rire> donc ce jeu, donc ce jeu, ce jeu, ce jeu. Il n'a pas été très connu, hein. Je connais très peu de personnes qui connaissent y ah, jouer plutôt, euh, plutôt à Quake, hein, tout simplement. Quake Arena, qui est sorti euh, pas longtemps après celui-là. c'était donc Epic qui avait développé, euh, développé ce jeu, mais ne euh, pensaient pas à la base que ça, ça, ça réussirait comme ça. Ils avaient pas du tout pensé au multijoueur déjà à l'époque. Ils pensaient surtout voilà, à un petit jeu, ça, un petit jeu tranquille. Donc, en fait, euh, ça a bien marché. Hein. Ça a bien marché. Hein. Même si c'était pas très connu, ça a marché suffisamment pour qu'en 2003, donc ils en fassent un autre. <rire> et qu'en 2004, ils en fassent un autre. Dans le 2004, on a même des voitures. Carrément des, des, des, des véhicules. Qui ont leur attaque, leur. Euh, les petites tourelles qui lancent des. Voilà. Ils lancent des. Bah des, des munitions. Des, euh, des balles. Alors. Voilà. Ah, c'est vrai que c'est très répétitif quand même. Je meurs, tu meurs, je meurs, tu meurs. On, on finirait par, euh, par être lassé. Hein. C'est pour ça qu'il y, y a assez de maps. Et il y a même des, des maps qui ont été créées euh, par des gens comme vous et moi. J'aurais pu les rajouter. Je dis il y a la tour Eiffel mais elle marchait pas. Il y a plein il y a plein, plein des, euh, des jolis trucs qui ont été faits quand même. Ah mais je me fais lâcher par la fille moi. Alors... Allez, crève Salle, Sale fille <rire> Pour pas dire d'insulte. détruire par une gonzesse. Incroyable elles, sont, elles étaient pas si mauvaises. Hein. On, y, on est que des champions. Comme il, euh, comme il nous disait dans l'intro, euh, on a été sélectionnés parmi les meilleurs, d'après eux. La Liandry Corporation. Donc euh, même les filles ont des gros bras. Ils font très mal. Allez, pourquoi pas, pas passer à droite là Putain, j'aurais démonté. Non, non, je vais faire demi-tour. Allez, ça va être sympa. Bon, je, je précise quand même que ce sont des robots, hein. Euh, C'est pas des vrais joueurs. On est... Tout à l'heure, je disais qu'on était en multijoueur. Euh... Oui, en local, donc c'était des <rire> bots. Voilà. Ah, voilà, sa petite armure autour d'elle qui la protège. Ah, il faut d'abord que je puisse détruire les armures, hein, ensuite, ah, je peux la tuer. Et j'ai perdu la moitié de ma vie pour ça Vous ah. voyez, comme, comme la map est petite, on sait toujours où c'est qu'on qu va être à peu près On arrive toujours à se trouver assez vite, il euh, n'y a pas besoin de chercher pendant, pendant 10 ans Là je me retourne, hop, ah non elle est déjà là voilà. Allez, allez, comment tuer quelqu'un avec un pistolet Ah, Comme je disais, voilà, c'est long, c'est dur Il <rire> faut avoir de la chance, il faut qu'elle passe, qu passe dans le viseur du pistolet mais il y arrive là. c'est bon. Allez. Tac, tac, tac, tac. Ah là par contre, par contre, par contre. Allez vas-y vas-y vas-y vas-y vas-y. Non, non. Voilà. Avec l'arme la plus inutile de tous les temps. Attention, elle ne sert à rien, elle ne fait pas mal. En fait là je vais me suicider parce que je pourrais rien faire d'autre. Voilà. Allez. Un petit pistolet, vas-y vas-y vas-y vas-y vas-y. Ouais c'est ça Coco. Alors les, ouais les phrases sont en français aussi, ça a été un peu dur de se procurer le jeu en français Et majoritairement en anglais Et pas en France, euh, il n'était pas, pas très connu en France Voilà ah, donc euh, bon Allez allez Ah bah là, elle a pas pu échapper moi non plus, voilà super Ça s'arrête jamais, ça s'arrête jamais Bon, on va arriver à la fin de la vidéo parce que bon, je veux pas passer de 3 heures. Vous allez vous ennuyer après. Donc voilà, on va essayer de finir le, au moins le match. Allez, allez, on va finir. On ne pas d'autre. Allez, voilà. donc voilà pour une reine tournament. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo encore une fois, et euh, d'être euh, aussi présent euh, pour regarder ce que je fais, et puis, euh, et puis comme d'habitude, je, je vais continuer, euh, si vous aimez, je continue, n'hésitez pas à laisser des commentaires et à vous abonner à ma chaîne YouTube, et puis voilà, et puis passer bah, à la prochaine